On peut trouver des bouteilles en verre, des bouts de carton, euh, des mouchoirs, des paquets de cigarettes. C'est décevant parce que les gens, euh, ils n'arrêtent pas de jeter des trucs par terre. Tous les jours, bah, on en a marre et on essaie de faire le maximum pour... Euh protéger la ville. Le but, c'est que la ville soit plus propre. On jette trop de déchets par terre. On espère que les gens ils vont arrêter de jeter. Les déchets, on les jette dans la poubelle. J'aimerais dire à toutes les personnes qui jettent des déchets dans la nature, si on ferait ça dans leur, chez eux ou dans leur maison, bah, ils n'aimeraient pas que ça change. Il faudrait les prévenir, leur expliquer que la nature, c'est des êtres vivants. comme nous. C'est une action citoyenne qu'on a mis en place aujourd'hui. Le but, c'est de sensibiliser les jeunes sur les incivilités liées aux déchets, sur tout ce que les gens peuvent peuvent donc là c'est leur inculquer qui a une certaine valeur Je suis très contente. Ça sensibilise les enfants, les adultes. On les initie à respecter l'environnement et surtout ben, ne pas jeter leurs déchets, qu'il y a des sacs poubelles. On devrait tous avoir des initiatives comme ça, même nous. Les retraités. Franchement, je trouve ça super. C'est une excellente initiative. C'est utile. Il faut des communes propres. Moi je leur tire mon chapeau parce qu'ils font beaucoup en province, euh, sur les plages notamment, mais là de voir une commune où ce sont des enfants qui font, franchement je suis très admirative.